tu peux te faire rembourser des centaines de dollars à cause d'une erreur de Fortnite. Si tu ne saurais peut-être pas, Fortnite se faire fait attaquer en justice par la FTC. Et à cause de cela, Fortnite doit rembourser 245 millions aux joueurs. Et c'est un monde due à trois raisons. Une technique de marketing illégale qui incite les joueurs à acheter un objet dans la boutique en prétendant que celui-ci va partir dans quelques temps, mais finalement reste plus longtemps. Et cela incite les joueurs à l'acheter directement quand il sort. Je vous donne un exemple par exemple avec la Renegade Raiders s'ils la ressort et qu'ils annoncent que dans 24 heures ils vont l'enlever normal tout le monde va s'empresser de l'acheter mais Fortnite va la laisser plus longtemps des fois voire une semaine ou deux C'est aussi possible que Fortnite rajoute un item rare dans la boutique mais au bout de quelques temps il disparaît directement Et Fortnite aussi fait la collecte des données confidentielles des joueurs mineurs sur Fortnite et ceci est une pratique illégale Alors si tu veux savoir si toi tu es éligible pour être remboursé Voici les trois types de personnes éligibles à ce remboursement Si tu as fait des jajas qui sont jugés accidentels ou non autorisés Avec une carte de crédit entre janvier 2017 et novembre 2018 Tu es éligible Si tu as acheté des passes de combat Tu as acheté des lamas Fortnite, des VB Quoi que ce soit qui sont non autorisés ou accidentels Entre janvier 2017 et septembre 2022 Tu peux aussi te rembourser pour ce critère, je pense pas que ça peut viser les mineurs ou les, les personnes normales. Si tu as un compte Fortnite bloqué entre 2017 et 2022 à cause de transactions avec une carte de société, tu es aussi éligible. Attention les gars, pour le moment, ceci ne sera pas disponible ni en France ni au Canada. Pour le moment, on n'a eu qu'une information que cela sera disponible pour le moment seulement, sur, euh, seulement aux états unis Mais du coup, tu te demandes peut-être comment faire pour se faire rembourser. La réponse est tout simplement rien du tout. Tu n'as strictement rien à faire. Pour le moment, on n'a pas de directrice pour se, pour se faire rembourser. La chose que pour faire, c'est juste attendre les prochaines directives que Fortnite vont nous euh, faire parvenir ou l'état. Le, les gars, dès que j'aurai de nouvelles informations information en rapport avec cette, euh, avec cette affaire, je vous sortirai exactement une vidéo. Alors, si tu ne veux pas la manquer, n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche des notifications.